Qui veulent tuer les hommes, qui veulent rester chez elles, qui veulent plus se maquiller, qui veulent garder leur poil, etc. Hello, enchantée, c'est toi du futur. Mais vraiment, la Léa là, vous la mettez face à la Léa là, elle dit qu'est-ce que j'ai merdé. <rire> il y a quelque chose là, euh, je ne pourrais jamais passer de là à maintenant. Je pense que le choc, il serait trop trop trop... En fait, je cherchais une vidéo, euh, ma première vidéo YouTube. J'ai découvert l'existence de vidéos que j'avais totalement zappé de, de mon corps et de mon âme. Et du coup, j'ai commencé à regarder les vidéos les plus cringe que j'ai pu faire euh, sur YouTube. Il y avait une vidéo que j'ai tournée avec Thibaut InShape euh, et tous ces trucs j'ai mis en privé. Euh, le truc avec Thibaut InShape, franchement, c'est cringe, mais OK, tiers. Mais euh, le pire, ça a été une vidéo avec mon ex. Qui... Et ensuite, je suis tombée sur euh, une vidéo que j'ai faite sur le féminisme. Et j'ai regardé euh, deux minutes et j'ai utilisé le terme de féminazie. J'ai arrêté et je me suis dit que je ne pouvais pas regarder ça toute seule, que je n'étais pas prête psychologiquement à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je ne sais pas quel, quoi, comment. Je l'ai faite il y a cinq ans. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être cool euh, qu'on regarde ça ensemble aussi, parce que voilà, il y a eu l'évolution de mon contenu euh, d'avant à mon contenu de maintenant. Elle s'appelle euh, quand le fémin euh, féminisme, quand le compliment devient une attaque, elle l'a fait 50 000 vues. Je suis euh, donc euh, en sortie d'études. Pour moi, j'ai fini ma vie clairement à cette période. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, j'avais donc euh, 23 ans. Ah non. En vrai, j en fait, je pense que c'était... Euh, j'avais... Euh, c'était il y a 6 ans du coup. Parce que YouTube, je peux pas avoir la date précise. Je suis une adulte, j'ai 23 ans, maintenant je vais devenir adulte. Et être adulte, c'est prendre un chat, un lapin, vivre avec son mec et faire des gosses. Sauf que la vie ne s'est pas du tout passée comme ça. Puisque je me suis séparée de ce garçon après 3 ans de relation. Parce que... J'avais euh, des papillons dans le, dans le ventre de vivre. C'est vraiment une expression sincère. Euh, j'étais trop excitée à la vie et j'avais trop de choses à vivre. En plus, j'étais euh, dans un mood YouTube où j'étais trop cool. Mais quoi qu'il en soit, euh, j'étais là, au milieu. J'étais en déconstruction féministe. Je traînais quand même qu'avec des garçons. J'étais... Euh, une pick me, <rire> je comprends pas pourquoi le mot friendzone gêne, même aujourd'hui je le comprends, mais à l'époque je le comprends pas. Mais au-delà de ça, euh, je suis totalement déconnectée de, de plein de choses et voilà. Donc euh, le contexte est placé, on va pouvoir regarder et commenter ça ensemble. Alors le terme de pick me, j'avais dit dans une vidéo, la, la, la limite entre libéral et pygmy est fine, mais en gros, euh, les pygmy, en fait, c'est des personnes qui vont euh, tout faire euh, pour séduire euh, les hommes. En fait, elles vont toujours euh, vouloir être de leur côté. Quand il y a un débat euh, avec d'autres femmes, elles vont toujours se mettre du côté de l'homme parce qu'elles euh, ont besoin de cette approbation-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est un terme sexiste et qui s'utilise pas de ouf parce que, euh, bah, en fait, euh, la raison de pourquoi euh, moi et d'autres femmes font ça, c'est parce qu'en fait, on est éduqué à être... Euh, des pygmies, à, idéali à idéaliser les hommes et à être toujours de leur côté. Euh, pourquoi euh, le terme de friendzone est gênant Alors, tout simplement euh, parce qu'il a été inventé. Ça C'est super long euh, à expliquer. Je ne je, je sais pas si je vais euh, réussir à trouver tous les mots. Mais euh, en gros, il est gênant parce qu'en en fait, il a été créé par des hommes pour euh, signifier euh, des relations avec des, des femmes qui ne voulaient pas, qui ne voulaient pas d'elle. Moi, je disais oui, mais Comment dire, euh, oui, mais il y a des femmes, euh, ça peut, elles, elles peuvent se faire friendzone, etc. Mais en gros, euh, le terme friendzone pose un problème parce que, par exemple, imaginons un homme crée une relation avec une femme, euh, on va utiliser des termes et on va dire les, les choses franchement. Euh, je suis désolée si je blesse des gens, c'est pas mon but, mais je vais stéréotyper un peu le truc. Mais on imagine que c'est euh, un gars qui va aller vers une fille socialement, Trop bien pour lui. Et euh, suite à ça, ils vont rester quand même amis avec elle, en sachant qu'il euh, n'y aura rien, mais dans l'espoir de la Ken, au bout d'un moment, ou de découler sur une, une relation intime ou euh, une relation, quoi. Et du coup, en gros, euh, le friend zone, c'est euh, la technique suprême du gros forceur qui expert. J'espère qu'il y aura une faille pour pouvoir glisser. Il y a le terme de fuck zone. La, elle, elle est friend, elle, le zone mais lui, la fuck zone, c'est-à-dire qu'il lui donne de l'attention, euh, du temps, etc. Mais pas parce que c'est son ami. Pourtant, il lui dit oui, mais si on va rester amis et tout. Inquiète, j'ai pas besoin de plus. Mais en fait, il est juste dans une attente de pouvoir euh, glisser, alors que elle, euh, ben, elle, elle est censée, enfin, il est censé lui donner ça parce que c'est son ami et non parce qu'il veut la quai. On est parti, hein? Alors, du coup, euh, j'adore ce pull au passage, <rire> mon décor YouTube, euh... mais pourquoi en fait Je ça, ça me représente tellement bien, je m'en ai toujours battu les couilles. Enfin, c'est vraiment... Euh... Je me suis fait canon, mais mon fond est atroce. Hi, aujourd'hui je reviens dans une vidéo euh, assez complexe, je ne sais pas trop comment la démarrer. J'avais décidé d'écrire mon texte, après je me suis dit non... Euh, Vas-y, comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler parce que lundi, si vous avez suivi Twitter, il y a. Attendez, euh, j'ai toujours la même voix. Il y a eu un gros gros débat. Et c'est quelque chose qui m'a assez touchée. Que ça soit euh, du point de vue euh, totalement euh, extrémiste féministe ou extrémiste euh, machiste, on va dire. Enfin... Ça va aller. On va dire ça comme ça même si ça peut tirer vers les cheveux, il y a des propos qui m'ont blessé qui m'ont fait mal. Et aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler de choses, j'ai besoin de vous dire des choses. Parce qu'en fait, je suis... <rire> je suis au centre, on va dire. Je suis au centre. Je suis au centre. Euh, moi, je connais des gens qui sont au centre. Hein. Ils sont présidents de la République et ils sont pas vraiment au centre, OK Donc, euh, on est toujours euh, au centre du côté euh, de... Euh, des gens qui, qui sont privilégiés, quand même. Je dis ça comme ça. Parce qu'il m'est arrivé des choses qui fait que je peux comprendre les deux parties Et je vais essayer de vous expliquer tout ça de façon la plus simple possible Donc j'aimerais bien que avant de dire Ni, nini, nini, nini, je t'écoute pas des féministes nini, nini, nini. Donc vous débranchez votre cerveau, vous, vous arrêtez de penser Et c'était le début de tu mets ton émotion là et tu mets ton ton ego et ton émotionnel d'un côté C'était tu débranches ton cerveau C'est homme-femme, homme-femme Mesdames, vous posez vos nichons, messieurs, vous posez vos couilles, et euh, voilà, on est tous égaux, et on en parle, et on parle de façon sincère. Alors, bien sûr, il y aura des trous du cul qui vont passer sur cette vidéo et qui vont m'insulter de tout. Je ne parle pas pour eux, mais je parle pour des gens qui sont intéressés et qui sont assez ouverts d'esprit pour pouvoir discuter. Alors, oublie, je suis féministe. Pour revenir au point de départ, féministe, c'est l'égalité homme-femme. Ah <rire> je t'en débute, hein. Je... Enfin. Pour ce, euh, je sais pas si vous êtes très à jour avec le féminisme ou pas encore, vous posez au nichon JPP. Euh, mais euh, le féminisme, enfin, je, à ce moment-là, je suis en début de féminisme, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et euh, un début de féminisme, quand tu rentres dans le féminisme, tu rentres par des points de, que tu connais, par des choses que tu connais. Et notamment, bah, du coup, le, la première... Euh, Peut-être que tu plonges dans le féminisme, c'est euh, souvent bah, du libéralisme, qui est donc euh, le féminisme le moins radical du monde, c'est euh, le féminisme qu'on voit partout, et qui est très marketé, euh, c'est le féminisme de euh, soit la femme que tu veux, soit une girl boss, etc. C'est etc. ça le féminisme libéral, c'est euh, soit une femme prend euh, toutes les injonctions euh, féminines, mais faisant une force, et euh, devient aussi forte qu'un homme. C'est. Euh, Maintenant, tu sais qu'il y a des inégalités, tu sais qu'on n'est pas égaux, mais tu fais tout comme avant, sauf que tu rajoutes, je le fais pour moi. Du coup, c'est ça, le féminisme... Le début du féminisme libéral. Et du coup, moi, je suis euh, en train de rentrer petit à petit donc dans le féminisme bah, libéral. Et du coup, quand je dis je suis pour l'égalité des droits des hommes et des femmes, c'est donc du libéralisme, même si j'en ai pas conscience du tout à ce moment là, parce que je ne sais pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Comme quoi on... On évolue. C'est pas enlever des droits aux hommes et en rajouter aux femmes. Non, c'est garder les droits des hommes et, et voilà, qu'on essaie d'être égaux. Bien évidemment... J'ai plein de questionnements sur ça aussi maintenant. Je sais très bien, et même si voilà c'est comme ça, je sais très bien que je serai quand même plus faible qu'un homme dans certains points et plus forte qu'un homme dans certains points. Enfin bref. J'étais euh, très proche de euh, féministes essentialistes qui sont euh, sous, du coup euh, des féministes qui sont souvent associées à, euh, des terfs, je ne sais pas si vous connaissez le, le mot. Euh, parce que, encore une fois, c'est un féminisme qui est très abordable. Quand tu rentres dans le féminisme, que ce soit le libéralisme ou euh, le point de vue biologie et SVT, etc., puisque euh, quand tu prends euh, juste euh, cette, ce courant en disant oui, mais c'est la biologie, eh bien, euh, c'est très cool en théorie. Mais en pratique, euh, la biologie a été influencée par beaucoup de choses est t'es influencée par nos modes de vie, et du coup, bon, bref. Euh, voilà, donc j'explique je, un peu les courants au fur et à mesure, comme ça vous apprenez des choses sur le féminisme. C'est très complexe parce que féministe, c'est l'égalité homme-femme. Bon, les mecs en a qui vont me dire, mais pourquoi on dit féministe alors que c'est l'égalité homme-femme C'est un débat, voilà. Bon, on va dire je suis humaniste, je suis pour les hommes, je crois aux hommes. Du coup, le fameux euh, « je suis humaniste », euh, et ça, euh, j'ai écrit euh, une story pour vous la poster sur pourquoi euh, on ne dit pas je suis humaniste et on dit je suis féministe. Euh, voilà. En vrai, il y a une raison. <rire> en fait, c'est... Bref, je vous la laisserai deviner... Enfin, je vous la laisserai euh, voir en story, parce que je me suis fait chier à faire une story. Mais euh, en vrai, c'est différent. Ça ne veut ça ne pas les dire les mêmes choses. Et il euh, y a des choses qui vont choquer les filles, choses qui vont choquer les garçons. Et donc voilà, vous essayez de, voilà, de prendre un peu tout ce qu'il y a à prendre et vous dites ce que vous en pensez en commentaire. L'égalité homme-femme, c'est être féministe de base. une asie, là. <rire> Attendez, j'ai dit quoi Mais c'est une dinguerie C'est être féministe de base. Donc il y a les machistes, okay. y a les féministes, et après il y a les féminazis, là, qui veulent euh, que les filles soient supérieures aux hommes. En et <rire> on tenait un concept. Il euh, y a des machistes. Des féministes là, mais en fait des féministes partout et des machistes partout et euh, des féminazis euh, et des. Enfin, c'était des radicales que je voulais dire, je pense, parce que euh, le terme féminazie c'est le pire terme qu'on puisse euh, utiliser. Je trouve qu'il est atroce, affligeant et qui ne devrait pas. Euh, c'est. Je peux pas. On peut pas se dire féministe et utiliser le, le terme de féminazie en fait. C'est de l'antiféminisme. Et on va en parler au fur et à mesure de la vidéo. Mais je suis profondément euh, antiféministe là, pour le coup. Après, je sais pas ce que je vais dire, mais en tout cas, je, je sens que j'ai été euh, bien euh, moulée euh, dans une idéologie de pensée. Donc logiquement, on est tous féministes, puisqu'on est quand même tous pour l'égalité homme-femme. Après, il y a pas mal d'hommes qui s'en bat des couilles, hein, franchement, mais de base, on est quand même tous. Dit-il la meuf qui fait à manger, le ménage et qui fait tout pendant que son mec fait rien, je précise. Et qui travaille et qui gagne de l'argent pour lui aussi, donc elle fait tout en, tout entier c'est ça le féminisme c'est tu travailles plus qu'avant mais ton mec il est content parce qu'il te laisse euh, travailler mmh. pour les électeurs hommes femmes on est au centre sauf que bien évidemment il y a des filles qui vont plus à être féministes extrêmes droites puis voilà bon j'ai l'impression que c'est un peu un schéma hein qu'il y a un côté là et un côté là et voilà c'est comme la politique je me veux pas pour le féminisme pas parce que eh j'avais déjà des j'ai même pas que je connaissais ce que c'était la politique à ce moment là mais bon c'était un début. Pour moi, c'est une cause juste. C'est pas comme genre dire euh, on peut défendre le racisme, on peut défendre l'homophobie. Ça, ce sont des causes qu'on ne peut pas défendre. Quand on dit féministe, on pense de suite aux meufs toutes nues, aux meufs qui, qui veulent tuer les hommes, qui veulent rester chez elles, qui veulent plus se maquiller, qui veulent garder leurs poils, etc. <rire> Hello, enchantée, c'est toi du futur. Ah, je suis chaos Je. Tu as des poils dans le futur, tu sais. <rire> Ah, forcément, je suis féministe et euh, je me rase, je me maquille. Je suis pour les droits des femmes, par bah, exemple, une... Donc, une femme... Mais vraiment, la Léa, là, vous la mettez face à la Léa, là. Elle dit, qu'est-ce que j'ai merdé. <rire> il y a quelque chose, là, euh, il y a... J'ai merdé quelque part. Je ne pourrais jamais euh, passer de là à maintenant. Je pense que le choc, il serait trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop fort. Qui veut rester à la maison, s'occuper de son mari, etc. Et voilà, tant qu'elle est heureuse, ça me va. Si une femme n'a pas envie de rester à la maison, être une femme active, tant qu'elle est heureuse, ça va. Je ne vais pas juger la femme sur ses droits. Elle fait ce qu'elle veut. Et un homme fait ce qu'il veut aussi. Je ne suis pas là pour juger tant que vous êtes heureux et en accord avec vos principes. Voilà, en gros c'est... Et franchement, j'étais je, je toujours, euh, tant que vous êtes heureux, en accord avec vos principes. J'ai toujours été quand même là-dedans. Ma définition moi du féminisme, et euh, ça, serait, ça devrait logiquement être la vôtre. L'image du féminisme a beaucoup été salie, et je le sais, mais euh, réfléchissez par vous-même et arrêtez un peu d'être genre borné. Genre, tous les féministes, ce sont des folle furieuses, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je suis aujourd'hui une féministe folle furieuse, enchantée encore une fois. Ah, bref, il y a des gens qui sont totalement ça d'esprit. On va revenir à. <rire> psychophobie au passage mais vraiment je dis des choses je sais pas comment je fais pour rebondir sur j'aurais dû écrire cette vidéo parce que je l'ai dit, je l'ai pas écrite ça c'est un traquenard il y a six mois, enfin moi il y a quelques mois on va dire. Je suis le genre de fille qui je suis pas forcément fan de se faire accoster dans la rue, mais euh, je me dis pourquoi pas. Des fois tu vas dans la rue et tu rencontres des gens cool. Ben, des fois tu vas en soirée et on fait des bars, voilà. Et on rencontre des gens cool, on discute. Et... Alors euh, ma petite cocotte <rire> dans la rue et au bar, ce n'est pas la même chose, hein je. Oh juste fun fact, euh, pas du tout fun. Est-ce que vous savez genre. Vous captez un peu le truc de euh, les meufs qui se font klaxonner en voiture, se faire klaxonner en voiture. Vous, tr vous en pensez quoi Genre des mecs qui klaxonnent en voiture, <rire> c'est un vrai débat. Ah et pourtant je suis pas forcément là pour ça, mais pourquoi pas donc, euh, quand on vient me voir dans la rue, je suis du genre à répondre bonjour, ça va. Euh, je suis pas du genre en mode agressive, à mordre, etc. Au contraire, je suis en mode zen, chill. Pourquoi pas Donc, euh, des fois... Après, je vivais à Toulouse. Et à Toulouse, le taux de gens qui viennent t'accoster dans la rue quand tu marches est inférieur à celui de Paris, par exemple. Moi, je suis dans le métro, surtout que moi, je, rentre... je rentrais très... Enfin, je rentre toujours tard le soir. Donc, voilà, des fois, je rencontrais des mecs qui étaient un peu bourrés, un peu bizarres, etc. Pause Un autre débat. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui vous font des compliments physiques genre euh, t'es belle dans la rue tout ça genre ah t'es jolie ou pas forcément dans la rue peut-être si déjà dans la rue c'est un bon compromis euh, vous en pensez quoi des compliments sur le physique euh, des hommes qui vous complémentent sur le physique Mais horrible les mecs qui, qui klaxonnent c'est vraiment respectueux <rire> primaire, de, primaire de klaxonner, siffler Je me suis fait klaxonner, je prends ça comme quelqu'un qui me siffle J'ai appris euh, que avant la drague en voiture était quelque chose de très courant. En fait, on tient ça de... Ce n'est pas la, la biologie, encore une fois, hein, c'est nos, nos normes sociales. Les hommes draguaient les filles en voiture et les filles trouvaient ça cool. Pas toutes, les féministes extrémistes, mais en tout cas, euh, les pas et non, pas les, on ne va pas dire les pygmies. les des femmes trouvaient ça très chouette de se faire draguer en voiture. Et voilà, et j'ai découvert qu'il y avait une pratique qui... Il euh... y a un document, enfin, euh, il y a un docu mini docuarté sur ça. <rire> si c'est uniquement euh, pour le physique, je ne peux pas le prendre pour moi. Avec les inconnus, je trouve ça déplacé, pervers. C'est pas agréable, mais c'est comme s'ils si pouvaient me complimenter sur ma personnalité. On se connaît pas. Il y a aussi un truc de. J'avais dit, je crois que c'est dans l'autre live, euh, que en fait, quand tu complimentes quelqu'un euh, sur. Euh, par exemple, euh, en fait, surtout sur les influenceurs. Euh, alors, moi je suis pas touchée par ça parce qu'on en a beaucoup parlé et on a une communauté qui me ressemble. Mais euh, j'ai regardé, euh, j'ai fait du coup mon mémoire sur l'influence et j'ai regardé pas mal de commentaires d'influenceuses lifestyle. Et euh, c'est ce que je disais à la fois leurs commentaires sont waouh, ton sac est magnifique, waouh, tes ongles sont magnifiques, waouh, tes cheveux, naninana. Et en fait, il y a que ça, c'est des milliards de ça. Et en fait, on la complimente pas euh, sur son physique, mais sur comment elle dépense son argent. Euh, je la retrouve pas chez les hommes et ce qui m'horripile moi c'est de, de devoir répondre en fait. En fait quand on me dit oui euh, t'es jolie mais moi j'ai pas envie de dire merci en fait parce que je t'ai rien demandé en fait, je t'ai rien demandé du tout. Et c'est comme par exemple quand, euh, et ça c'est peut-être que vous le vivez en couple et, et, et, et je vous mets un... Attendez, je... dans les couples il y a une technique de manipulation euh, qui peut être faite. Euh, c'est quelqu'un qui euh, vous allez avoir des attentes précis genre par exemple, j'aimerais bien qu'il soit euh, plus attentif, j'aimerais bien qu'il m'écoute, j'aimerais bien qu'il passe plus de temps avec moi, voilà, c'est ça vos attentes. Et en fait, votre... Euh la personne en face elle va faire des choses et quand vous allez lui reprocher elle va dire oui mais moi j'ai fait ça pour toi et j'ai fait ça pour toi et j'ai fait ça, ça va être que des actions que vous n'avez pas demandé c'est pas des choses que vous voulez en fait et en fait elle va justifier le fait que vous devez les remercier pour des choses que vous n'avez pas demandé et que vous n'avez pas besoin et que vous ne voulez pas et du coup c'est très subtil parce que bah t'es en mode je, je, oui c'est vrai que c'est gentil et à la fois tu peux pas lui dire oui mais je m'en bats les couilles parce qu'il l'a fait quelque chose quand même ou elle l'a fait quelque chose et en fait non c'est genre ok c'est gentil mais c'est pas ce que je t'ai demandé donc ça remplace pas ce que je t'ai demandé et du coup quand tu fais quelque chose que je ne t'ai pas demandé t'es censé le faire par pure bonne intention pas pour attendre en retour un merci ou, euh, quelque chose en retour. Donc, si tu la personne elle le fait et qu'elle te. Enfin, t'es pas censé dire merci, merci en fait quand quelqu'un te fait quelque chose que tu n'as pas demandé. C'est censé être un, jact, un acte désintéressé. Et tu peux dire merci parce que c'est poli euh, et c'est la politesse, mais euh, moi euh, les compliments sur les visites je ne fais pas. Voilà. C'est pas pour autant que je leur saute au cou, c'est pas pour autant que j'avais une peur panique et des fois j'avais des statues de filles qui disaient oui les hommes pensaient à changer trop tard et moi j'étais en mode attends c'est bon le pauvre homme il peut marcher tranquillement quand même c'est pas forcément parce que c'est un homme que c'est de suite un violeur donc j'étais très chill j'étais trop dans le monde des bisounours en mode tout le monde est gentil je pense que je vais raconter mon agression par contre je suis passée vraiment d'un extrême à un autre sauf que si vous suivez un peu mes péripéties m'arrivait beaucoup de merdouilles la première chose qui est arrivée, c'est le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 15 octobre. Je me suis fait euh, voler mon téléphone à l'arraché. Alors à l'arraché, c'est beaucoup plus choquant que se faire voler quand vous n'êtes pas là. C'est que le mec, il me l'a complètement arraché des mains et que j'aurais pu faire. Donc suite à ça... Je me suis dit, bon tant pis, c'est pas grave, ça arrive, euh, j'ai fait des erreurs d'attention alors qu'à la base, bon, euh, c'est pas ma faute du tout, mais euh, voilà, je me suis dit, tant pis, je me suis volé mon iPhone, qu'est-ce que vous voulez que je fasse bon, Le problème, c'est que, bah, en fait, je me suis dit, c'est pas grave, etc. Puis j'ai continué ma vie, et puis trois jours plus tard, ou quatre jours plus tard, j'ai pris le métro, tard le soir, très tard, et il s'est passé que je suis arrivée à une station de métro où il y avait énormément de monde, genre c'était blindé de monde, blindé de monde. C'était, euh, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et je sais pas pourquoi, j'ai pris, euh, je commence à paniquer. Genre j'ai eu une crise de panique en plein milieu du métro parce que j'avais l'impression que les gens, ils allaient entrer et je sais pas, ils allaient tous nous agresser, tous nous tuer parce que c'était pas normal qu'il y ait autant de gens à cet instant-là, de la nuit, fin, du soir, etc. Et même le métro, enfin les gens dans le métro ont mis un peu euh, une tension dans pourquoi il y a autant de gens, pourquoi, pourquoi Et là en fait, y a mon cœur, j'ai pris l'image. Ouais. J'écoute cette histoire, j'ai l'impression de la redécouvrir. Alors ça vous allez voir avec l'âge, euh, des souvenirs qui sont hyper gros à l'instant présent n'existent plus dans le futur. J'ai abandonné cette information ou je l'ai réglé, tant mieux. En tout cas, ce n'est plus un trauma. Enfin, euh, un peu quand même, mais j'avais oublié l'existence de, de cette histoire-là. Des gens qui sont rentrés et des gens totalement lambda, quoi. C'était des gens qui rentraient la vie d'un oh, Là, oh, je, con. je me suis dit, je me suis dit, "Waouh Léa, bête. Mais je me souviens, mais c'était hyper stressant aussi. Le métro, il a buggé et dans le métro, il y avait... Autant Bon, je vais raconter la même chose, mais il y avait au taquet de gens. Euh, après, il faut savoir qu'à cette période, je fumais beaucoup de weed. Donc, il euh, faut dire que je prenais le métro, j'étais pas dans mon état normal et du coup, j'étais plus anxieuse. C'est une mauvaise idée. Euh, et du coup, quand je suis dans le métro, il euh, n'y a personne dans le métro mais dehors le métro il y a plein de gens et en fait quand ça a ouvert c'était que des mecs et des meufs habillés en costard et tout et c'était une soirée d'entreprise et c'était blindé. On avance. Mais en fait je, je sais pas ce que je vais raconter j'ai l'impression que je raconte rien. Comment ta psychoté Alors je me dis bon ça va Léa t'es inquiète Les gens ils sont pas tous tarés. Alors là je parle pas forcément des Mais c'est fou à quel point je suis psychophobe euh, Mais stop arrête toi Après ce que ça m'étonne Pas du tout mais... J'entends je, tellement... Euh... Quand je parle j'entends ma mère... Parler. <rire> et ça me traumatise et ça me terrifie. <rire> Mais euh, mais voilà. L'agression, une femme peut très bien vous voler, un mec, voilà, c'est vraiment euh, tout le monde. Je me dis, je continue à faire attention à moi quand même, mais bon, voilà, j'arrête de paniquer pour rien. Sauf que bon, la panique, on la contrôle pas. C'est juste ça qu'il faudra que vous retenez, la panique, on ne la contrôle pas. Il y a pas longtemps, là, il y a 3-4 semaines, je rentre chez moi un soir avec Marine, et je m'aperçois que mon appartement est totalement vidé. Je me suis fait C'est-à-dire que des gens sont rentrés dans ma maison pour prendre mes biens. Alors là, c'est encore autre chose. C'est. bah je me.. Ah, c'est pas très appréciable. Alors beaucoup de gens se sont fait cambrioler, c'est pas, pas un truc de ouf, hein, Mais ça fait clairement chier. Dire... C'est fou comme je minimise. Mini. Mimi. <rire> je minimise des choses qui ne sont pas minimisables. Genre. Euh... C'est fou là, mais euh, ça c'est aussi une éducation. Genre, on m'a appris à, à dire toujours c'est pas grave, rien n'est grave, tout c'est pas grave. Oh, T'as des traumas après, euh, tu fais des crises d'anxiété dans le métro, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais en fait, tout est grave, frérot, là, il faut que tu. Dis-le que c'est grave, que c'est pas normal ce que tu vis, des fois, <rire> je veux dire. Faut que tu. J'avais un. À cette période, j'avais un cœur en brique. <rire> genre, même la brique, on aurait pu construire la maison, le grand méchant loup, il aurait même pas pu la passer, quoi. Genre, mais c'était. Terrifiant. Je j'étais coupée de mes émotions, clairement. Tout était pas grave. Quand qu'on se sent, on, on rentre dans notre intimité, on rentre chez vous et vous avez l'impression d'être de... plus chez vous en fait. Je me dis, je peux rien laisser chez moi parce que le mec, il peut rentrer comme ça, le récupérer et puis voilà. J'ai l'impression d'être voilà à, à moitié de dehors en fait. Je me dis que n'importe qui peut rentrer chez moi. Alors là, de nouveau, bien évidemment. En vrai, c'était horrible. Hein. J'ai vraiment, c'était mon cambriolage, ça a été. Terrible et j'ai déménagé en fait. Comme j'ai toujours pas déménagé, ne vous inquiétez pas, vous ai déjà parlé dans la vidéo cambriolage qui est en cours. Comme j'ai toujours pas déménagé, euh, la nuit je suis obligée de dormir avec mes soeurs en mode ouvert euh, J'ai peur tout le temps, je ne laisse rien chez moi, je me prends mal avec toujours tout. Ou laisser de l'île quand je pars, je suis en, en stress, quand je suis pas chez moi, je suis en stress, quand je suis chez moi, je suis en stress, quand je suis sous la douche, je suis en stress. Je m'imagine me le mec qui rentre donc je me douche. Enfin, bref, alors, à côté de ça, que maintenant j'ai peur de prendre le métro et que maintenant j'ai peur d'être chez moi. Je me dis, bon, Léa, t'as pas de chance, certes. Et si vous avez vu ma vidéo cambriolage, vous avez dit, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, c'est fou à quel point t'arrives à voir le bon côté des choses. Je me suis dit, ok, pas trop, c'est pas juste. <rire> c'est plus trop ce que je pense en étant euh, là, je trouve que tu tu es dans le déni en fait mais bref yeah, c'est c'est voilà mais il faut pas que non plus que tu te bloques que t'aies peur de tout que t'aies peur des hommes que t'aies peur de tout le monde parce que bien évidemment le cambriolage c'est des mecs le téléphone c'est des mecs et je me suis dit bon c'est pas parce que c'est des mecs c'est parce qu'ils sont cons ils sont cons c'est tout et euh. Ça fait quand même des points en commun hein euh... moi je veux pas dire hein mais c'est quand même des points en commun moi, je... Voilà, récemment, et ça je voulais pas forcément parler. en parler, j'en avais parlé sur Twitter, mais je voulais pas en parler forcément en vidéo. Et tout ce que je vous raconte là, c'est pas pour me plaindre, mais pour vous faire comprendre certaines choses que vous avez pas forcément compris lundi sur Twitter. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie prendre le train à 8h le matin, donc j'avais mes valises et je me suis fait. Je sais pourquoi je me justifie autant et je, je sais pourquoi j'ai ce besoin de prouver que c'est pas si grave et. Bah, je, je vous expliquerai euh, après mais je me souviens pourquoi j'ai ce besoin de dire oui non mais c'est pas si grave je sais que c'est pas grave que ça peut arriver à n'importe qui etc et euh, voilà T'avais quel âge sur la vidéo euh, 20, 23, 23 ans et je me suis fait euh, agresser tout simplement je vais pas vous raconter tous les détails de ça parce que c'est quelque chose que j'essaye fortement d'oublier mais voilà Ouais. Un, euh, un mec a tenté de force de me ramener chez lui, et bon, moi j'ai pris de panique, je me suis mise à paniquer derrière, je me suis mise à pleurer, enfin bref, ça a été une angoisse totale. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça que je vais vous raconter, c'est le début de la scène, il y avait un mec qui marchait près de moi. Oh Mais à ce moment-là de ma vie, j'étais avec le pire homme que j'ai pu rencontrer euh, dans ma trentaine d'années, c'est pas une décennie, mais quasi. Euh, j'étais avec la pire personne du monde, ceci explique cet outfit, ceci explique ce maquillage, ceci explique beaucoup de choses, Ces ongles aussi. Quoi que peut-être j'étais souvent comme ça, mais j'étais vraiment avec la pire personne de la Terre que j'ai pu rencontrer. J'ai été dans la, dans la relation la pire, et c'était pas fini. En fait là j'étais en train de raconter mes merdes, mais j'étais en train d'en vivre une en temps réel qui m'a... Je crois que c'est la pire période de ma vie, en vrai, pour de vrai, mes 23 ans en fait. Quand tu vois ce genre de vidéo, tu ressens plutôt de la compassion pour toi d'avant, ou tu as juste envie de te mettre des grosses baffes. Ah non, mais j'ai trop envie de me faire un énorme câlin, en fait. Non, je ressens aucune... Euh, comment on dit euh, Aucune animosité. Enfin, je veux dire que des fois, je vais voir ma psy et je suis encore comme ça, en fait. Et elle me dit ce que je me dis à moi. Elle me dit euh, mais c'est grave, en fait, ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de dire que c'est grave. Et je suis en train de faire un travail là-dessus. Et du coup, j'ai de la compassion parce que ben, je sais ce qui va arriver après. Et je sais que pas près d'aller mieux et que. Waouh, je suis à 10 mille lieux. Enfin, on a vraiment. Cette, cette personne qui est moi et moi, on a. On a encore des choses en commun, on a des traumas en commun. Mais on. On a. On a changé. <rire> non, je t'ai dit, tu vas où là Et bon, ainsi de suite, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Euh, je suis partie le plus vite possible. Euh, après tout ça, j'ai voulu partir, enfin, loin. Euh, j'ai vomi mes enfin, bref, ça a été une épreuve assez dure. Et je me suis dit, oublie ça, oublie ça comme, comme le téléphone, comme tout ce qui t'a pu t'arriver, et puis, je crois que ça s'est pas passé. Et j'ai l'impression que tout ce qui m'est arrivé ne m'est pas arrivé. J'arrive, j'arrive, réussis à me faire une genre de bulle en me disant, non, c'est pas possible, ça t'est pas arrivé, tout ça ne peut pas t'arriver d'un coup. Et en fait, le problème, c'est que je sais que ça va arriver pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, quand je mange dans la rue toute seule, je suis pas bien. Non, je vais pas vous mentir, mais. Je suis pas bien. pas bien quand je prends le beurre, je suis pas bien parce que le beurre euh, c'est pas hyper sécurisé, hein, je vous avez tout. Ma plus grande force au final, mais j'en ai deux, et une des plus grandes forces c'est surtout d'avoir toujours donné le meilleur de moi-même avec les ressources que j'avais. Alors oui, euh, j'étais pas moi, et oui je joue un rôle, et oui si, oui ça, mais je, vraiment je donnais tout tout tout tout tout pour comprendre ce qui m'arrivait pourquoi tout ça, ça. j'avais pas les clés mais j'avais en tout cas la volonté de et mon autre qualité c'est que j'ai toujours su rebondir je suis c'est une balle rebondissante dans les hauts et dans les mauvais mais euh, j'ai toujours su rebondir et heureusement parce que du coup ça m'a permis de, de bien évoluer malgré tout je bien quand la vient sonner chez moi la dernière fois le boostier est venu chez moi la queue, avec qu un couteau, parce que je ne vois pas <rire> en moi et que j'ai peur, parce que chez moi, je me suis fait cambrioler. En plus de ça, voilà, euh, je n'avais pas l'air Mais Moi, ça m'a fait un peu rire, un rire dans, dans la vidéo. Hein. mon couteau, parce que j'ai ouvert la porte, j'ai vu tout le j'ai fermé la porte, j'ai chargé mon couteau et après j'ai vu mon postier. Alors, euh, on ne fait pas ça. Euh, vous, moi, euh, elle, le savez, on se le dit, euh, si vous avez un couteau pour aller tuer quelqu'un euh, et que vous tombez sur quelqu'un euh, qui est plus fort que vous, ce qui est potentiellement sûrement euh, le cas, il vous prend le couteau, il vous poignarde, hein, je veux dire, c'est super nul. Prenez un taser, du poivre quand vous êtes chez vous, mais pas un couteau, mais <rire> t'as cru que t'étais qui, en fait Mais en vrai, je le savais, euh, et c'est pour ça que ça me fait un peu rire de... dans la vidéo, parce que je, je sais que c'était... Que c'était pas méchant. Ah, ben voilà. Et voilà. Et quand vous voyez les statues en mode billet quand vous êtes sur un trottoir, messieurs, si vraiment vous avez respect pour les femmes chargées changer de trottoir, ben aujourd'hui, je vous avoue que quand je suis sur un trottoir en train de marcher et que je vois un mec qui marche derrière, je suis en psychose en panique totale et je supplie, je supplie tout ce que vous voulez supplier au monde pour que le mec change de trottoir parce que j'ai peur. Parce que j'ai juste peur. Je me dis, ça m'est arrivé une fois, ça arrive assez souvent, pourquoi ça m'arriverait pas Et bien évidemment que oui, je sais dans le fond que tous les hommes ne sont pas des violeurs, que tous les hommes ne sont pas méchants, que tous les hommes ne sont pas gentils <rire> comme ça. Mais à côté d'un homme, je serai toujours plus faible. Et même si les féministes sont les égal l'homme et femmes, moi j'ai une pas. Alors, euh, elles ne pas ça non plus, euh, je suis désolée. Euh, moi je rebondis que sur féminisme. Le reste je suis de tout cœur avec toi. D'accord, dans la rue j'ai peur, et bien évidemment un mec peut se faire péter la gueule dans la rue de la même façon que moi, et peut-être que lui aussi aura peur après la nuit tout seul. Et je pense qu'on oublie, en fait on, on, on a un manque d'empathie. Je pense que le problème c'est surtout l'empathie de ne pas vivre ce qu'on euh, a vécu. Et avant, je... Mais en fait c'est peut-être ça aussi que j'ai évolué, c'est j'ai vécu des trucs des fois, c'était random, et à force de mettre ma vie chaotique bout par petit bout, euh, je suis devenue qui je suis. C'est tout simple. En mode ouais non mais c'est bon on en fait trop les féministes nanana, nanana Et depuis que j'ai vécu ça, il y a des choses qui me rend ouf Et quand je vois des filles qui disent moi ça me dérange pas quand elle m'aborder dans la rue Si on reste respectueux, bah bon, le mec était très respectueux Avant d'essayer de, ma... de me ramener chez lui, hein, avant d'essayer hein. Bah dit bonjour tu vas voir, phrase, une phrase ligne Et le problème avec tout ça c'est qu'on fait aussi énormément beaucoup d'amalgames on va dire, ouais, lui parce que c'est un arabe ou un noir, j'ai bah, plus de chance de le faire violer. Lui parce qu'il est bien habillé et parce qu'il est poli et parce qu'il est blanc, j'ai sens de chance. Et hey c'est pas vrai. J'étais en... en début de déconstruction, et hey, franchement. Voilà, mais voilà, il, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a plein de choses qu'on oublie. Et puis, je trouve ça débile parce que les féministes, et là, je vais attaquer les féministes plus extrémistes, mais elles ont tendance à dire, oui, les hommes c'est tous des méchants et tout, ça <rire> J'ai peur. Alors, oui, certes, on a peur. Certes, j'ai peur quand un mec vient chez moi pour faire le câble. Mais j'en ai La meuf, elle est tétanisée, mais euh, le déni, c'est fou à quel point. Genre, j'explique je, une vidéo de 17 minutes pour expliquer à quel point j'ai peur des hommes. Et à la fin, je dis Oui, mais ils sont pas tous méchants quand même. Ça n'a aucun je sens. Je comme tu es. C'est quoi ton petit nom et les mecs qui vont dire, ouais, de toute façon, les féministes, elles sont toutes comme ci, comme ça, elles veulent nous en donner droits etc. Le problème, c'est pas les féministes, le problème, c'est pas les hommes, c'est pas les femmes, le problème, c'est les cons, le problème, c'est les gros cons, le problème, c'est les mecs qui te violent, le problème, c'est les mecs qui t'harcèlent, le problème, c'est les... les mecs qui rendent dans ton intimité, le problème, c'est ça. Le problème, c'est les hommes, en fait, c'est tout, hein, <rire> ça fait beaucoup là. Et au lieu de passer son temps à se foutre sur la gueule en mode Ouais les féministes ils sont comme ça Ouais les mecs ils sont comme ça ouais nan, nan, nan, nan. Bon on devrait s'entraider Parce qu'un mec vous a harcelé, vous a fait comme ça comme Et je le sais, et je sais que je suis con penser comme ça Mais moi je suis pas paniquée, je suis tétanisée C'est plus fort que moi Mais je le sais dans ma tête, je le sais, je suis pas tarée Je ne dis pas euh, tous les hommes ils sont méchants je suis tombée sur un gros con, mais c'est pas une fatalité. Je sais que tous les hommes sont pas comme ça, mais bien évidemment, je me méfie. C'est pas pour autant que je vais aller souder au cou du premier homme qui va passer, et qui va s'approcher de moi, bien évidemment, mais oui, je me méfie. Et euh, je sais très bien que c'est des... Mais c'est fou à quel point je dis tout et son contraire en, en quelques minutes. Et du coup, je pense aussi que c'est parce que, en fait, je... Je commence à avoir ce terreau euh, de qui je suis aujourd'hui, mais en fait j'ai encore cette euh, petite clochette dans ma tête. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur euh, la prostitution et le couple, mais euh, je parle de la petite clochette dans ma tête qui dit ding ding ding ding, bien que tout ce que tu saches euh, tout ça, tu vas quand même être dans une relation hétérosexuelle avec un homme et tout ça. Et en fait cette petite cloche, euh, c'est euh, là, qui, elle est encore plus forte, c'est le fait de... Être obligatoirement validée par les hommes. Et quand je fais cette vidéo, bien que je pense tout ça, j'ai besoin que euh, des ah. hommes la valident. Et c'est pour ça aussi que je suis aussi euh, courtoise et gentille et que je leur tartine la beurette parce que euh, j'ai besoin qu'ils me disent T'as trop raison Léa. Ok. Alors que maintenant, ça, je, je suis passée du côté extrémiste parce que en fait, ce discours un peu euh, euh, beurré là, ben, je l'ai plus. Parce que j'ai je, je, plus besoin d'être validée en fait. J'avais vu un truc hyper intéressant et on va finir là-dessus, euh, c'est la séduction, donc le, les systèmes hétérosexuels et, euh, et du coup le, le couple hétérosexuel. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, enfin ça c'était ma théorie de base, c'est que euh, les hommes hétérosexuels en fait ne sont pas hétérosexuels, <rire> je vais étayer ma théorie, j'ai fait encore du sensationnel pour euh, attiser la, la truc, mais en gros pour moi les hommes hétérosexuels, ils sont pas hétérosexuels. Pas tous. Et les vrais hommes, vous avez compris, là, ceux qui font de la muscu, et qui sont... Euh, ils, se, ils, ils sont... C'est des vrais hommes, tu vois. Mais pour moi, en fait, ils sont pas hétérosexuels ils sont gays, et ils refoulent leur, euh, leur attirance sexuelle. Parce que pour moi, quand ils choisissent leur femme, et donc leur partenaire de vie, ils la choisissent pas pour ses qualités, ils la choisissent pour pouvoir impressionner d'autres hommes. et pour moi, il y a rien de plus gay qu'un homme qui essaye d'impressionner des hommes pour que l'autre homme lui dise « Waouh, t'es trop fort !» Tu sais, genre... Je sais pas, il y a un, un continuum qui se qui, qui se joue pas. Mais sinon, j'ai trouvé un truc qui parlait de ça et qui expliquait que beaucoup de femmes rêvent d'être regardées comme les hommes regardent leurs potes masculins. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, et c'est ce que moi j'ai dans mon couple, c'est que beaucoup de femmes rêvent que leur partenaire les regarde et les respectent autant qu'ils respectent leurs potes masculins. Évidemment, je pense qu'il y a des hommes et des femmes, certains, qui ne peuvent pas être amis parce qu'ils bah, sont trop des hommes ou trop des femmes. Mais encore une fois, que, voilà. Bon, quand je, moi, fin, pour moi, être un vrai homme, être une vraie femme, c'est être sur l'extrémité le, euh, du continuum. Enfin, les extrémités. Mais encore une fois, c'est tellement criant de voir qu'on est éduqué de façon totalement diamétralement opposée. On n'a rien à foutre ensemble, en fait conditionné à ne pas se supporter et on est conditionné surtout à nous de prendre sur nous et de mettre tout de côté d'être en mode oui mais c'est normal de subir tout ça attends c'est bien gentil toi t'es qu'une femme t'es qu'un sous sous truc t'es un genre de t'es de la patate elle a un petit taille qui sort là un petit euh, le petit de la patate en fait quand t'es une femme et du coup euh, te dit oui mais prends sur toi hein bah au bout d'un moment tu veux plus prendre sur toi <rire> c'est sur ces belles paroles que euh... je vous laisse et que je vous souhaite une agréable soirée. Merci énormément de m'avoir tenu compagnie, d'avoir discuté ensemble. Et euh, sur ce, câlin consenti et bonne nuit.